Salut Vicky Choua, Choua j'espère que vous allez bien, oh, ça va super bien les toilettes, hein, ça <rire> va super Ok alors euh, j'ai fini de mon côté, bah, ça il manquait juste une étoile mais bon ça m'a fait quand même du 100% et nous allons pouvoir continuer dans Enquête. Henri, j'espère que vous savez ce que vous faites. Henri, qu'est-ce que ça donne avec le compte de messagerie électronique Je pense qu'on est au point, j'ai obtenu des données par le biais du système blablabla, un fichier zip qu'on ne peut pas voir. Ok, super. Voyons ce que ça donne. Enfin, quelque chose d'intéressant. Qui est-il Il y a un compte sur le site web de soutien psychologique symptom.online qui a été créé avec cette adresse mail. Il s'agit d'un site où les gens, y compris les ados, peuvent se parler entre eux ainsi qu'à des psychologues bénévoles. Ce compte appartient à un utilisateur qui vient souvent sur le site. Nous devons accéder au message de ce compte. On devrait contacter l'administrateur du site. Voilà ces cordes tu retiens Ouais. 10-35-66. Vas-y. Parfait, je vais lui parler. Tu m'as dit 10-35-66. Talent... 5-66. Oh, oh, oh, oh. Fantôme. Ah bah ben oui, ajoutez un fantôme, si tu veux. plaisir. Bonjour, je m'appelle Henri. Je collabore avec la police. C'est Henri. Nous essayons d'arrêter un dangereux criminel, un tueur en série, pour être précis. D'après nos informations, il y aurait un compte sur votre site internet. Et alors nous le Le compte a été créé à l'aide de l'adresse mail suivante. Mettez-vous à ma place. Les gens écrivent des choses très personnelles sur ce site. S'ils savaient que vous n'êtes qu'un journaliste en quête d'un secours, cela pourrait ébranler la confiance qu'ont les utilisateurs en notre site. Et des centaines de personnes seraient privées d'un soutien psychologique qui représente peut-être la seule et unique aide à leur portée. Si je comprends bien, vous refusez de nous aider? Je ne pas dit ça, mais oui, effectivement, oui. Je crois que vous n'avez aucun. Un lien avec la police autrement vous m'auriez déjà montré un mandat très bien bonne journée enquête comme on pouvait s'y attendre l'administrateur nous refuse l'accès. ça se comprend nous ne sommes que des citoyens lambda parfois les gens sont prêts à faire des concessions lorsqu'ils comprennent que la situation est grave mais pas lui il va falloir faire une légère entorse au règlement et pirater son site j'en ai bien peur nous n'avons pas de temps à perdre ce sera que la prochaine fois ah, d'abord on va pirater le serveur. Oh piratage. Bon, je suis venu pour faire du piratage, au bout d'un moment, on n'a pas pu venir ici pour rien. Non, j'ai été sûre, c'était le code d'affaires. Retiens bien les chiffres parce qu'on les jouera au loto ce soir. <rire> Est-ce qu'il y a de nouvelles choses Objectif 6 étoiles, c'est ça Faites tomber les étoiles. Et comment Et où qui c'est Jessica. Bonjour. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Léa Pourquoi tu rigoles oh, j'espère que, que vous allez bien. Moi, ça va super bien et je vois que Madame Léa est en pleine forme. Je vois pas du tout de quoi elle parle. Hein. <rire> Alors, euh, de mon côté, j'ai avancé les étoiles et nous avons juste le récap de ce qu'on a fait bah, juste dans les juste avant le temps que je rêvais de le faire le bonjour le soit. Ok espionnage One, salut la fille que nous recherchions a été tuée j'ai donné de faux espoirs à sa soeur j'ai passé toute la journée chez elle je suis sincèrement désolée, mais ce n'est pas de ta faute. Pour l'heure, tout ce qui compte, c'est d'arrêter ce type avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Je peux t'aider, d'une manière ou d'une autre Je vais faire une petite sieste. Ce n'est pas cette nuit que je pourrais dormir. Salut, j'ai parlé avec Madame Novak. Elle accepte de te confier l'ordinateur portable de Samantha. Parfait Taylorson es est au courant Ouais, nous sommes dans le même camp à présent, Henri. Seulement pour cette affaire, un hein, bravo car pour le reste, tu connais ma position. Tillerson couvre des dealers et tu te rends complice de tout ça. Je comprends ton point de vue. Mais il ne faut pas être si... <rire> il ne faut pas être si manique. Hein ouais. <rire> Je pense qu'il y a eu un bug. Il ouais. va être méchant, un truc comme ça. Il est impossible de mettre fin au trafic de stupéfiants. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens consomment toujours... Ils consommeront toujours de la drogue. En gros, libre... Oh, chacun va faire ses choix. Oh, t'es là <rire> Ni toi, ni moi ne pouvons détruire le système. Toi, plus moi, plus... <rire> Alors que le système peut nous broyer, je m'en souviens à chaque fois que je joue avec mon fils. Ouais. Henri, ce monde n'est pas peuplé de héros, même si j'ai toujours aimé tes choix. Contentons-nous d'attraper le monsieur fumier Tu peux compter sur moi. J'enverrai quelqu'un pour ce qui est de l'ordinateur portable. Je t'attends, je Bonjour Je me sens partie responsable de sa mort. Il faut simplement continuer à travailler. Oui, je sais. C'est la vie de cette prochaine victime qui est en jeu. Allez-y molo avec Mike, Michael. S'il vous plaît. Vous avez probablement raison. Il est grand temps que j'apprenne à être plus mature et prévenante. Je suis de l'avis de Michael. Le tueur va désormais passer plus vite à l'acte. T'as vu que Michael, c'est le seul prénom de merde qu'on sait jamais s'il faut dire Michael, <rire> Michel, Michael <rire> C'est ça. En se basant sur votre expérience, nous avons des chances de le trouver. Moins il s'écoule de temps entre les meurtres et plus il perd son sang-froid. Les chances qu'il fasse une erreur sont donc plus élevées, tout comme celle de l'attraper, par conséquent. Alors espérons qu'il en commette une sans tarder. Et que personne d'autre ne meure. Michael Mike, tu peux récupérer l'ordinateur portable de Samantha Novak Sa mère a accepté de nous le confier. Oui, bien sûr. J'ai cru que tu disais ça comme ça. Et ça se trouve que je suis dans le quartier en ce moment même. C'est comme si c'était fait. Parfait, enquête okay. J'ai examiné l'ordinateur portable de Samantha. Accéder à son compte a été simple comme bonjour. À se demander s'il n'engage pas que des incompétents dans la police. Bien, en en fait. J'ai du nouveau. D'accord. Pour commencer, Samantha fréquentait le même site de soutien psychologique que Bella. Il s'agit manifestement d'un site très apprécié des ados. Ensuite, certains éléments indiquent que, sans équivoque que Samantha a fait une tentative de suicide. Le compte avec lequel Samantha communiquait n'est pas le même que celui avec lequel Bella parlait. Mais je suis sûre qu'il s'agit de la même personne, à savoir l'individu que nous recherchons. Mais comment est-ce qu'il les trouve Il faut fournir une photo lors de l'inscription. A l'évidence, c'est utiliser de fausses photos. Mais étant donné qu'il les a envie de rencontrer, il a certainement envoyé des photos authentiques de lui... Il y a des messages privés, mais les deux victimes avaient leur téléphone sur elle lors de leur enlèvement, du coup nous n'avons pas les photos. Au passage, je pense que c'est un homme beau et séduisant. Cela expliquerait pourquoi elles ont continué à lui parler après le coup de la fausse photo. Il reste des interrogations sur la manière dont il a trouvé le film. Le tueur filtre clairement les profils par ville, avant de chercher son type de fille. Si c'est le cas, c'est du bon travail, mec. Michael. Si ce n'est pas le cas, nous allons survivre une fausse. Oh, piste. Tu vas voir la fessée, Léa. Non mais c'est tellement vrai en plus, mais qu'est-ce que pourquoi ça détériore Je pense que ça vaut quand même le coup de s'inscrire sur le site pour servir de l'heure. Il suffira ensuite de voir si le tueur mord à de son. Oh non, moi l'hameçon. C'est exactement ce que j'avais vais... en tête. Un instant je vous prie. Il faudrait demander à ce que le cercueil soit ouvert lors des obsèques. Je vais parler à la sœur de Bella. Bonsoir de bonsoir et pourquoi donc Les deux victimes ont été retrouvées près de la route, vêtues d'une robe blanche. On a soigné leur apparence et elle ne présentait aucune, aucun signe de violence. Les corps ont été embaumés et disposés dans une position de sommeil, ce qui signifie qu'il aime les contempler. Il est même probablement passé plusieurs fois en voiture devant elle avant qu'on ne les retrouve. Et est donc possible qu'il souhaite se rendre aux obsèques pour voir Bella une dernière fois. Vous pensez que ses parents seraient d'accord Mike a plutôt de parler à Agnès, il faut saisir cette chance. Espionnage 5 Comment ça va Comment vos parents Tu as bien vu comment ils ont réagi aux événements mon père est fou de rage à l'idée que de les, de les journalistes fassent le pied de cru devant la maison. Et ma mère ne fait que regarder la télé sans me dire un mot. Je pense que ta mère doit en baver en ce moment. Elle a très peur. C'est de sa faute. Si elle avait envoyé balader mon père, il y a dix ans de ça, tout aurait été différent. Pardon de poser la question, mais le cercueil sera-t-il ouvert lors des obsèques Oui, <rire> nous avons le pressentiment que le tueur va assister aux obsèques. Je veux qu'elle puisse partir en paix. Je refuse que la police soit présente. « Personne ne remarquera quoi que ce soit. Les policiers seront en civil. Tu sais, il ne va pas s'arrêter là. Il cherche déjà probablement sa prochaine victime. »« Je ne sais pas. »« Tu n'auras pas à faire quoi que ce soit. Je te demande simplement de n'en parler à personne. »« Ok. »« Zawadzki, Salut. Je t'envoie le rapport d'expertise concernant Bellagree. »« Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du même tueur, celui qui a assassiné Samantha Juge par toi-même. »« Merci. »« Il n'y a pas de quoi. »« Nous nous sommes plantés sur cet homicide. » Résultat, on se retrouve avec un tueur en série, en ville, et les experts du centre vont bientôt débarquer. Tu sais ce que cela signifie Honnêtement, je suis partagée entre lâcher l'affaire et tout donner pour attraper ce fumier. Oui, je comprends tout à fait. Envoie-moi un message s'il y a du nouveau. Ok, et bah sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et désolé pour la petite durée de cette vidéo, mais c'est compliqué à cause de faire des étoiles. Il faut en faire tout le temps, et c'est casse pied et ça nous freine, mais ça fait que les... les séries ne dureront jamais euh, comme au départ, comme au départ les 30 minutes à chaque fois. En ce moment, c'est plus du 8 à 10 minutes, mais bon, des fois peut-être qu'on qu préfère regarder une petite série qu'une grosse. Mmh. Mais bah. J'espère que t'auras plu toi Léa. Ouais, et les bah, bah, sur ce, vous laisse liker et commenter cette vidéo, et on vous dit à la, à la prochaine, prochaine.